Euh, Lubi revient parmi nous, nous avons perdu euh, une petite oubis. <rire> Allez Bienvenue. Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons faire un... Flan Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un flan mètres de lait. Un litre de lait. Oui. Le sachet pour la préparation oui. du flan. Et le caramel. Et le caramel. Alors par quoi on va commencer On va ouvrir le sachet pour faire le flan. Et après est ça. Bon, faire. Attends. Ah bon Oh non, il est pour ouvrir. Il faut que si? je le loupe. Fais attention, c'est c'est de la poudre. Nous on allons le bien, ouvrir le sachet pour faire le flan que nous allons mettre directement Mais dans la vais casserole. Le je vais mettre Moi je le ouais, si tu veux. Moi, je vais mettre ça. Alors ça non, c'est pas maintenant. C'est après. C'est euh, après avoir fait euh, le flanc, préparé le flanc. et eh bien. Moi, moi, moi, moi, moi, moi. Tu feras le, le flanc, chérie. D'accord Là, vas-y. Non, ne, ne touche ça. pas. Tu mais mets feras Tout ça. dedans. Mais moi, feras Toi, ça. tu feras le caramel. C'est bien de la Ensuite. Qu'est-ce qu'on doit faire mmh, Ça sent bon Oui, ça, je suis sûre que c'est ça... un. Ça sent la vanille. Mmh. Ouais, un... donne moi donc, le, le carton de flanc, s'il te plaît. Ça sent du chocolat comme ça. Il faut donc que tu ajoutes le 1 litre de lait et il faut mélanger jusqu'à ce que ça se dissout bien. Mmh. Je vais te mmh. chercher. Mais tout en même temps. Euh... Oui, mais Loubi, tu vas aller me chercher une cuillère, une grande cuillère, et tu vas remuer en même temps. Chacune votre tour. Non, tu n'y arrives pas, tu veux que je t'aide à l'ouvrir C'est ça, super. Attends, donne. On va la prendre. Attends. Non, mais c'est bon, bon il n'y en a plus dedans. Je vais peut-être un petit peu verser. Tout. Voilà, c'est pour oh, ça. Vrai. Remue. Ouais. Remue, remue le pied en oh. même temps Oh là là oh non, ça te... doucement. doucement Voilà, vas-y, vas-y wow. okay, me Oh pardon, excuse-moi, j'en pas vu je tomber tes doigts. Après, je peux mélanger Oh, regarde ce que ça fait Après, je mélange Chacune ah. doit tourner doucement Oh, ça fait des bulles là-dedans Ça fait des petites bulles ah, Il oui. y, y a des grosses bulles je peux mélanger, bon. ouais, bon. Encore Allez. Je mets le litre oui. de lait entier. Ouais, il faut mettre un litre de lait dans ça. donc ça. Et on a plus de euh, hein. <rire> si j'en mets encore du lait. On n'est plus dans la brique. J'en ai en encore, encore. On a encore allez, Doucement, parce que c'est très liquide. Ensuite, il va falloir que nous allions. Allez, à à le... à faire chauffer en euh, remuant tout le temps Attends, maman. c'est bon alors. Ah, bon, doucement c'est bon. Bon, bon attention la, la, la bon, cuillère va tomber euh, dedans bon. oui c'est bon mais euh, il va falloir maintenant oh, il va falloir maintenant le mettre ouais, sur le feu à feu doux et à tout le temps remuer jusqu'à ce que la préparation soit en ébullition et à ce moment là bien. il faudra éteindre et, le mettre, et mettre le caramel dans le récipient suivi de la préparation du flan. Nous voilà installés à la cuisinière. Alia est en train de remuer à feu doux la préparation du flan. Il faut tout le temps remuer. Il ne faut pas arrêter jusqu'à temps que ce soit porté à ébullition alors Alia, ça se passe bien ouais on va faire des plans des gâteaux mmh. ça va être un bonbon ça va être un bonbon non j'ai dit ça va être drôlement bon ça va être drôlement bon mmh. on ça ne le doucement doucement non non stop stop stop doucement pas plus doucement t'as pas besoin d'aller fort Ne restez jamais seul près de la gazinière sans papa ou maman Il faut toujours être accompagné d'un adulte Ouais Vas-y Vas Tu veux essayer un petit peu Laisse, la, laisse ta place à ta soeur chérie je prends la relève. En attendant, Loubi arrive pour remuer. Attention, attention, Loubi. C'est dangereux. Tu tiens que la cuillère. Tu ne touches pas à la casserole. Doucement, Loubi. Doucement. Il faut vraiment aller doucement. Ouais, oui, oui. Vas-y, Continue. Doucement Loubi, doucement, doucement Doucement Parce que là Qui c'est qui aime le flan parmi vous Moi Toutes les deux vous aimez le flan C'est voir, Loubi, tu veux que je t'aide un petit peu j'aille un petit peu regarde voilà, voilà, donc nous avons fini de faire la préparation du flan. Le, le flan est monté à ébullition. Maintenant, Loubi va mettre le caramel dans le plat. Allez, Loubi, mets-nous le caramel dans le plat. Vas-y, tout doucement. Attention. Voilà, tourne-le, voilà, super. Il faut mettre partout, partout, partout, même là. Oh. C'est le Non. Non, mais... Moi, je suis courageuse. En fait, le caramel, ça colle. Ah oui, ça colle. Savez-vous avec quoi les filles ont fait du caramel Qu'est-ce qu'il faut pour faire du caramel Un flan. Non. Hum. C'est <rire> juste en fait le caramel. Tu mets du sucre avec un petit peu d'eau dans une casserole hum. et tu fais chauffer le, le sucre. Et le sucre, ah, donc à force de ça chauffer, ça. va se transformer, en comme fait. par ma chute, en caramel. Tu peux le faire. On a le caramel est bien enduit dans le plat. Euh... Maintenant, nous allons rajouter la préparation du flan. C'est de l'eau. Oh, ça va être délicieux après. Euh, L'oubi revient parmi nous. Nous avons perdu euh, une petite oubi. Ah Allez, je vais ensuite... Mettre la préparation du flan dans le plat. Pas le cas. La casserole est très chaude, donc c'est moi qui vais renverser la préparation dans le plat. Quand même, Alia, pousse-toi, parce qu'on ne sait jamais. Je préfère que tu te décales. Mais il en a pas assez. Parce que c'est très, très chaud. Il faut faire très, très, très attention. Mais il n'y en a pas assez Mais si, regarde. Il y en aura juste assez pour remplir le plat. Oh là tiens. Tout tout, tout ça clé et tout. Et voilà, ne touchez pas. Oui, ça fait... Ah, T'as vu ah. <rire> Voilà, voilà. Surtout, ne touchez pas, c'est très, très, très chaud. Voilà, un beau petit flan Maintenant, il va falloir, les filles, il va falloir le mettre au réfrigérateur pour qu'il se solidifie. Et nous le mangerons. Le flan. Le bon flan. Allez, on va le mettre dans le frigo. Pendant 3-4 heures. Je peux le faire. Non, c'est trop chaud. Voilà voilà, le flan est terminé. Nous allons le démouler, le mettre dans l'assiette et le déguster. Eh non, ça se mange pas. Moi, tu faire des un enfin, Faire des big Attention. Bracadabra. Attends. Un va gagner. Nous rencontrons un problème. Un problème de déboulage. Et la pomme. Okay. Oh Attends, laisse, laisse, laisse, laisse. On a mis plein de cartes partout. Nous avons démoulé le flanc. Et ça, j'ai vais partout, partout, partout, partout, partout, partout, partout Jusqu'à la machine à laver. Voilà. Et voilà. Un beau petit flanc qui glisse maintenant. Voilà, attention, oui, ça ne oui. Vous goûtez, les filles, pour dire ce que vous en pensez Oh non, il y en a. Mmh. Oh, non, elle pas. Mmh. Mmh. Non mais goûte. Mmh. Oh, non, il détruit. Regardez crasses. Non mais il ne faut pas l'écraser, il faut que tu le manges. Oh, <rire> <rire> Je ne sais même pas ouais, si tu vas arriver ouais. de manger, parce qu'il ne veut pas se faire manger. Attends. Non, on des petits Allez, maintenant vous mettez un petit peu de décoration. Pas trop, doucement, pour. Eux. Oh, lui il a... mais toi aussi ça veut pas. Non, ils veulent pas se faire manger ce soir. Attends, Ah non, mais c'est que c'est. Ouais, c'est que c'est trop gros. Bon. Attends, tu fais plus de petit, hein. ah. attends, <rire> te... le petit. Vas-y. Ah attends. T'as un Vas-y, décore-le, chérie. Mais attends, on va pas manger. J'ai pas mis toutes les décorations, il faut que je mette tout Non mais non mais pas trop parce que après ce sera Un manger à manger C'est du brillant, tu peux mettre un petit peu On peut manger les diamants Mais ah, tiens, ah, arrête pas Et déjà maman j'en ai pas mis voilà. On met Les des cœurs. petits diamants, des coeurs, petits coeurs. Voilà. C'est pas n'importe quel flanc, c'est un flan de 1 Et voilà, nous avons mmh. fini notre flanc mmh. <rire> de princesse. Oula, princesse. 1 Bon, bah écoutez, j'espère que cette recette de flan vous a plu. Est-ce que vous avez aimé, vous les filles, cette recette qu'on a fait mm -hmm. Ouais Bon, c'était une super recette avec des super décorations et nous l'avons appelé le flan des princesses. Mmh. Mmh. Merci à tous mmh. C'est nous qui l'avons préparé. a fait Mettez des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mmh.